No. Mm -hmm. Dans le monde actuel du web, avec des outils collaboratifs, des plateformes participatives, la gamme des acteurs qui s'engagent dans la production d'outils d'évaluation de la recherche s'élargit d'autant plus. Et On a notamment un certain nombre d'acteurs qui ont proposé autour d'un manifeste des mesures alternatives pour l'évaluation des productions scientifiques. Quelles sont les propriétés de ces mesures alternatives et quelles transformations euh, engagent-elles euh, du point de vue de l'évaluation Tout d'abord, ces mesures euh, ne portent plus euh, ni sur les revues, ni sur les auteurs, mais directement sur l'article en tant qu'unité individuelle. Deuxièmement, ces altmetrics euh, ne portent pas euh, sur des mesures de citation, mais sur des mesures d'audience, d'attention et d'usage. Et donc elles introduisent une rupture assez forte vis-à-vis euh, -vis, euh, des mesures euh, centrales et euh, routinières en, en scientométrie, puisque euh, au lieu de porter euh, sur des productions qui ont été euh, considérées comme validées en amont par euh, des pairs dans des comités de rédaction, elles portent sur l'article après sa publication et cherchent à tracer ses différentes formes d'usage et son euh, impact, une fois qu'il a été publié. Pour estimer la valeur et la qualité de ces articles après leur publication, ces acteurs euh, qui ont développé les Altmetrics proposent des outils rela relativement simples de comptage ou de euh, prise en compte de gestes numériques tels que euh, le nombre de vues d'une de page, page HTML, le nombre de téléchargements euh, du fichier PDF, le nombre de likes sur Facebook ou encore euh, la mention euh, dans des réseaux sociaux comme Mendeley ou ResearchGate. En proposant euh, ces, différentes, euh, ces différents dénombrements, ces différents gestes, euh, ces acteurs euh, installent également un monde totalement différent qu'ils nomment Post Publication Peer Review. Donc contrairement à l'évaluation par les pairs qui se fait exemptée, on est dans des, une évaluation qui est ex post et qui euh, installe une autre conception euh, du cercle des pairs. Alors que les pairs sont majoritairement euh, des euh, producteurs et des lecteurs d'articles qui citent eux-mêmes des articles dans les articles qu'ils produisent, dans le monde du post-publication peer review, le cercle des pairs sont à la fois ces gens-là, mais à la fois tout un tas d'autres gens, comme des journalistes, des étudiants, ou n'importe quel qui qui euh, lit un article, euh, le like, le post, le tweet, et en fait mention, encore une fois, dans différents euh, réseaux de circulation numérique. Et donc, euh, avec ce post-publication peer review, on a euh, la mise en place euh, d'une forme d'évaluation qui non seulement euh, porte sur l'usage et l'audience, et non plus la citation, mais qui euh, met dans les mains du lecteur une capacité de validation des productions. Ces mesures alternatives, euh, elles ne font pas seulement du lecteur une nouvelle instance d'évaluation qui intervient après la publication. Elles ont ainsi euh, une incidence relativement forte sur euh, ce que c'est que qu'être un chercheur euh, scientifique. Puisque euh, dans un monde guidé par des euh, mesures de citation, euh, en fait, ce sont les pairs qui, euh, par le jeu de la lecture, de l'écriture et de la citation, vont progressivement euh, dégager euh, des figures comme étant justement euh, des chercheurs importants. Euh, dans un monde où ce sont les lecteurs qui interviennent après la publication, euh, il est tout à fait légitime pour le chercheur de faire l'autopromotion de ses travaux et euh, de se mettre en avant en euh, forçant, de certaine façons les autres à liker, à tweeter ses propres productions. Ces pratiques sont évidemment euh, épinglées euh, comme des limites fortes de ces nouvelles mesures, euh, voire considérées comme euh, des mésusages euh, par euh, des acteurs euh, des configurations antérieures portant beaucoup plus sur euh, des indices bibliométriques. Or, euh, chaque configuration chaque euh, base de données, outils bibliométriques, algorithmes euh, comporte sa part d'usage, détourné, euh, approprié, et donc sa part euh, de gagnant et de perdant. Par exemple, pour revenir à la première configuration, donc celle du Web of Science, centrée sur le euh, facteur d'impact, depuis un certain nombre d'années, euh, le euh, Thomson Reuters, qui détient le Web of Science, euh, met euh, au coin des revues et donc euh, retire de la liste de celles qui ont le droit d'avoir un facteur d'impact, celles dont on repère qu'elles ont euh, un facteur d'impact qui augmente un peu trop rapidement euh, et donc sous euh, l'effet euh, de pratiques jugées euh, déviantes. Ces pratiques déviantes prennent deux formes principales. La première, euh, identifiée euh, depuis les années 90, euh, qui consiste pour les rédacteurs en chef de revue à demander aux auteurs de citer des articles de la revue elle-même dans leur production. Et donc des articles qui ont moins de deux ans, puisque la fenêtre du facteur d'impact est sur deux ans. Et donc euh, une façon d'augmenter le facteur d'impact de leur revue, c'est en gros de demander aux auteurs d'y contribuer mais de manière coercitive. La deuxième forme de déviance euh, qui est identifiée euh, consiste à euh, créer des alliances entre différentes revues et euh, à jouer le jeu euh, non plus de l'autocitation euh, qui est imposée aux auteurs, mais à jouer le, le jeu euh, de l'intercitation dans ma revue je vais citer la tienne et en contre don tu vas citer la mienne et donc faire monter de manière latérale les facteurs d'impact de l'ensemble de ces revues qui ont été identifiées comme des cartels de revues par le Web of Science et donc depuis un certain nombre d'années différentes revues sont exclues, punies pour deux ans. Et donc, euh, alors qu'elles sont dans le web of science, on ne leur attribue plus leur facteur d'impact pour montrer qu'elles ont un peu trop euh, joué avec le, le système et donc elles sont mises au coin. Alors au terme de ce rapide panorama, euh, quels sont les, euh, les messages principaux euh, qui peuvent être retenus euh, Premièrement, euh, c'est toujours euh, important... Euh, d'avoir euh, un minimum de connaissances euh, sur euh, l'ancrage historique euh, de euh, la fabrique, de ces outils d'évaluation, et donc de comprendre quelles sont les valeurs politiques, morales, et non pas seulement euh, techniques, qui ont été euh, implémentées et qui les accompagnent, donc au nom de quoi elles ont été développées et euh, euh, pour quel type d'évaluation elles ont été euh, mises en place. Deuxièmement, euh, ce qui est intéressant euh, avec la configuration actuelle, euh, où on est face à une pluralité de mondes possibles c'est éventuellement euh, de jouer sur cette pluralité euh, et euh Contrairement à certaines institutions euh, qui sont focalisées seulement sur le facteur d'impact, euh, on peut faire valoir que tel article est certes publié dans une revue dont le facteur d'impact n'est pas terrible ou moyen, mais que euh, cet article a reçu euh, tant de téléchargements ou tant euh, de vues de la page HTML, et donc euh, contrebalancer les mesures les unes euh, par rapport aux autres, et donc euh, avoir différentes conceptions de la valeur de ce qu'on produit. Et puis enfin... Euh, Faire cette histoire des métriques, euh, c'est euh, être également conscient euh, du fait qu'elles ne sont euh, qu'une prothèse à l'évaluation, puisque euh, prendre effectivement la mesure d'une production, euh, la meilleure façon euh, de le faire, c'est peut-être de lire ce dont elle parle.